Lorsque j'ai terminé de me servir de ma sphéro, je la remets sur le socle. J'éteins aussi mon application complètement. Et à l'intérieur d'une minute ou deux, la sphéro va s'éteindre et commencer à charger. De cette façon-là, la sphéro s'éteint et peut rester chargée plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, avec ce modèle-ci, la sphéro vient de s'éteindre.